5 mai, 8 mois après le passage du cyclone sur Saint-Martin et en pleine période de suppression de postes dans l'Académie avec 44 suppressions pour l'Académie de Guadeloupe pour la rentrée prochaine, le Rectorat de Guadeloupe a donc décidé d'organiser son troisième séminaire sur les risques sociaux en organisant la thématique de la résilience ce jour. La FSU a été invitée et a dû subir d'une part un témoignage expliquant que euh, la prière était la solution pour la résilience puis a dû subir des interventions absolument absurdes et sans lien réel avec l'éducation nationale, en particulier d'un psychologue. C'est alors qu'Eddie Ségur est intervenue pour donner le point de vue de la FSU sur la réalité et sur la nécessité de prendre en compte les véritables problèmes des enseignants et des collègues sur l'Académie de la Guadeloupe. Il les des écoles dans l'école et nous ne pouvons pas travailler. La seule chose que l'Académie trouve à faire, c'est faire de la résilience nous n'avons pas un CHSCT qui s'est mis en place depuis pratiquement six mois. Nous n'avons aucune médecine... Non, non, non, mais ça... Écoutez, moi, je... Non, non, il n'y a pas tout à l'heure. Parce que moi, je vous dis sincèrement, il n'y a pas tout à l'heure, c'est même que je vais le dire. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer là, aujourd'hui. Là, On est en train de dire aux collègues qui sont en train d'avoir des difficultés dans les écoles, que c'est la résilience qu'il faut mettre en place quand est-ce que l'académie va nous mettre effectivement des, des, des établissements qui puissent nous, nous recevoir correctement nous, nous avons des collègues en souffrance depuis des années hein. il n'y a aucune médecine du travail ici la faille failli passer par des, des, des, des artifices pour pouvoir prendre en charge les collègues depuis tout à l'heure on est en train de raconter je suis même arrivé jusqu'à la prière non, mais c'est quoi ça? Ça va pas à la tête dans cette académie. Je crois que j'entends votre souffrance. Non, non, non. Que... dans <rire> la souffrance des collègues aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de souffrance. souffrance de je, suis de de de de je suis dans l'action et je suis dans la résistance. Je ne suis pas dans la résilience. De Moi, je vous dis sincèrement, c'est inadmissible ce qui se passe là. Nous sommes au troisième journée de prévention des risques professionnels. <rire> et on parle de résilience. Ça part mais part commencez pas à foutre-nous l'école correcte. Commencez pas à mettre des en matériel dans cette école-là. Mais non, c'est inadmissible ça. Suite à cette intervention, la FSU a quitté la salle. C'est alors que le secrétaire général d'Académie est intervenu pour expliquer très calmement que le rectorat de Guadeloupe avait mis en œuvre tous les éléments nécessaires sur Saint-Martin et que le ministère de l'Éducation nationale félicitait même le rectorat pour son action et son intervention. Nos collègues de Saint-Martin apprécieront euh, cette situation alors qu'ils souffrent tous les jours et que la FSU leur apporte leur plein et entier soutien.